Bonjour à tous mes chers abonnés. Alors aujourd'hui je vais vous faire une courte vidéo après avoir sorti au moins 4 vidéos. J'en sortirai une plus tard. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire que je me lance dans une compilation de toutes les saisons de Ninjago. Mais attention, pas une petite là. Oh non, non, non, non. C'est la grande compilation avec tous les mini-épisodes que je trouverai en français et tout. Mais parce que certains en manquent dans les Wukro et tout. Bref. Vous aurez des choix... Comment un peu m'influencer. Mais je ne regardais pas avec Oku, puisque... On me connaît, moi, avec les courtes versions, je ne les écoute pas si l'épisode dure 10 minutes 33 ou pas. Mais il y aurait des choix plus, comme combien d'épisodes devrais-je regarder C'est surtout pour le début, pour savoir, combien d'épisodes pourrais-je écouter par semaine C'est la première question que je vous pose. Je vous l'envoie dans un sondage, et puis je verrai ensuite. Je mettrai des choix et tout. Mais un choix raisonnable, bien évidemment. Pas non plus un, ou pas non plus comme... 160, ça ce serait beaucoup trop. Mais vous voyez enfin, j'ai plus grand chose à vous dire, sur ce c'était le West, le plus grand fan de Ninjago, au revoir tout le monde